Notre peuple, les Abios, est opposé aux Corolliers. Adieu, Anto. Tu te souviens de la Grande Guerre Oui, celle qui a eu lieu le siècle passé entre Abios et les Borgars. Ah, les Borgars. Ce peuple si avancé qu'il pouvait passer d'une dimension à l'autre d'un claquement de dos. Ton père m'a donné les pleins pouvoirs pour résoudre le problème pour chaque sur Terre. Et tu comptes faire quoi Rorschach compte rallier tous les humains à sa cause. Je vais donc m'assurer qu'il n'en reste plus aucun. Qu'est-ce que c'est C'est une faille. Un passage entre nos deux mondes. La terre et la terre. Lucas Mais qu'est-ce ah, que tu fais là Je vous avais dit de partir Mais J'ai franchi le portail et, et. Je tenais la main de Lucas et j'étais toute seule il n'y avait personne avec moi de l'autre côté. Oui Lucas, c'est bien moi. Tu es mort Nous sommes dans la dimension des morts. Si tu veux sauver la race humaine, fais-moi sortir d'ici. Le côté Borgard qui est en toi se manifeste quand tu es en danger. Je vais donc précipiter ça. Quoi Je trempe tes pouvoirs Borgard. Mais je pense que ça a marché. Tu en es sûr Je me souviens de ce que ton peuple a fait subir à Maras. Oui mais garde ton immunité. C'est important. Ce qui est important en ce moment, c'est de sauver la terre. Et c'est pour cela que tu vas m'aider à quitter cette dimension. Tu veux bien t'aider à quitter cette dimension. Mais il y a un prix à payer. Es-tu prêt à accepter de payer ce prix De quoi parles-tu Ça fonctionne ainsi. C'est une vie pour une vie. Tu devras tuer quelqu'un quand tu seras sur terre. Es-tu prêt à faire ce sacrifice Je crois que j'ai pas le choix. Non, tu n'as pas le choix. Si ta décision est prise, on peut y aller. D'accord. Oh, ça, fait, ça fait je sais pas combien de temps que tu réponds pas à mes questions, je, je sais même plus où on est, je sais même plus si on est sur Terre, je sais même plus si on est sur radio. Oh J'en ai marre Je vais rentrer chez moi Écoute, il faut vraiment que tu me fasses confiance. Votre Terre court un grave danger. Dors veut attaquer votre planète et exterminer votre espèce, mais Lucas pourrait être notre seule solution. Comment ça Il se trouve qu'il est un Borgard. Un Borgard pour faire rapidement une autre espèce d'une autre planète qui a la capacité de passer d'une dimension <rire> à l'autre. Non mais c'est n'importe quoi, Lucas il a grandi avec moi depuis qu'on est tout petit, Je... Dans ce cas-là, comment tu expliques qu'il n'a pas été là quand t'es arrivé sur Terre C'est vrai que c'était vraiment bizarre ça. Il se serait téléporté C'est fort probable. Mais, mais qu'est-ce qu'on doit faire Pour être plus rapide, on va se séparer. Toi tu vas récupérer Lucas et nous le ramener pour qu'on puisse élaborer un plan contre Torse. Et moi, je vais aller prévenir votre espèce. Ok, mais je sais pas où il est, Lucas. Moi, je sais pas où il a pu aller. Je... Fais-toi confiance. Les solutions sont ici. Ok. Ok, je, je pense que je vais chercher dans les endroits où on aimait se retrouver. Tu peux commencer par là. Bonne chance, Anna, et j'espère qu'on se retrouvera vite. Merci. Lui. Ouais, je t'avais dit de plus repousser les pieds ici Putain. J'attendais cet instant depuis un petit moment. Comment tu fais ça, Connor <rire> Je suis un borgard M'en fous. Tu resteras toujours une petite merde de dos droguée. À mes yeux, comme à ceux de Jessica. Et toi, tu resteras à ses yeux un homme mort. Pourquoi lui un simple hasard. Je ne sais pas si je pourrais le tuer. Tu veux sauver ta vie et celle de ton peuple Bien entendu. Alors tue-le Je suis désolé. Je n'ai pas le choix. Non, s'il te plaît. Fais pas ça. Voilà, c'est fait. C'était nécessaire. Bienvenue chez les Revenants. Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue dans notre édition de midi. La nouvelle du jour concerne l'armée de Rorschach. Celui-ci nous a offert la possibilité du clonage. Son armée est prête et à notre service. Nous allons enfin pouvoir débuter la dernière phase du plan. De quelle phase parlez-vous Je ne suis pas venu sur Terre dans l'unique but d'informer votre peuple de la menace que représente Abios. J'ai décidé également de me venger et de tuer Kharkov. Mais, mais qui est ce Kharkov Kharkov est le gouverneur Abios. C'est lui qui tire les ficelles. Et j'ai besoin de le détruire afin d'anéantir son peuple de l'intérieur. Mais je comprends pas. Pourquoi vouliez-vous tant vous venger des Abios parce qu'ils nous ont trahis. Autrefois, nous étions alliés face à un ennemi commun, dans un long conflit que nous avons appelé la Grande Guerre. Néance ton là, c'est trop dangereux Attention Rorschach, ça va Rorschach Ma jambe Tu sens ta jambe Non. Euh, pars toi d'ici Pas question, ça va pas Je vais pas te laisser là, viens Non, laisse-toi Laisse-moi Laisse ici, je te dis Ça va pas, je vais partir, viens là Cependant, afin de nous rendre sur Abios, nous avons besoin de trouver une faille en ce moment. Mais... c'est quoi une faille c'est un passage spatio-temporel qui nous permet de voyager à travers les dimensions, et c'est grâce à lui que nous allons nous rendre sur Abios. Hey, attendez, vous êtes arrivé sur Terre. Vous savez donc où se trouve la faille Non, nous ne sommes pas arrivés via cette faille. Le vaisseau avec lequel je suis arrivé dispose d'une technologie qui permet de voyager entre les dimensions et qui fut créée par une autre race. Quelle race Les Borgars. <coughs> Et vous êtes qui vous que, Comment vous êtes rentré chez moi J'ai pas le temps de vous expliquer. Votre peuple court un très grand, une très grande menace. En fait... Attendez, mon peuple... Ça, ça veut dire que vous êtes une... Vous inquiétez pas, je vais rien vous faire. Oui, une Abios. Mais... Il y, a, y a plus important, peu importe. En fait, il euh, y a un autre Abios, Dors, qui va venir sur Terre dans le but de tuer Rorschach. Sauf que... Pour arriver à ses fins, il est capable de massacrer votre peuple. faut vraiment que vous transmettiez le message. Attendez, vous voulez dire que même entre vous, les Abios, vous n'êtes pas tous d'accord au point de vous entretuer C'est une façon de voir les choses, mais c'est peu importe. Enfin, de toute façon, les humains font pareil. Puis peu importe, on s'en fiche de toute façon. La menace, c'est que Dors va arriver. mais tous des Mais vous comprenez rien, je vous dis, que votre peuple est en danger. Attendez, mais vous voulez que je fasse quoi finalement Transmettre un message au journal télévisé. Vous voulez du sucre Oui. Voilà, monsieur. Je voudrais comprendre une chose. Je t'écoute. J'ai vu un clone dans le laboratoire du scientifique. Est-ce que c'est lui qui a créé votre armée Non, je me suis simplement basé sur ses travaux. J'ai dû rechercher le clone originel, le premier de la série, afin d'utiliser son sang et de créer ma propre armée. J'ai pas de choix, moi. Je dois lire ce qui est écrit sur le prompteur. Si je me mets à improviser en plein milieu, ils pourront interrompre le journal en plein milieu. Et, et pire encore, c'est mon travail que je mets sur la sellette, moi. Mais vous comprenez pas. Si, si vous n'agissez si pas, c'est pas votre travail que vous allez pas c'est l'humanité qui va disparaître. Alors, qu'est-ce que vous décidez Ça va pas mal, à part que je me fais grave chier. Oui, je sais bien qu'il faut que je reste planqué, mais quand même, là tu trouves que c'est un peu abusé. M'envoyer là au, au milieu d'une montagne toute pérave dans une ancienne abbaye de mes deux, là. Comment ça Et toi, tu reviens quand Comment ça, pas tout de suite, je comprends pas. Non, mais il faut vraiment que tu viennes me chercher, je te jure, c'est l'horreur ici. Il n'y a pas de filles et il n'y a pas de bars. Faut que tu reviens, s'il te plaît. Ouais, oui bien sûr on en reparle. Eh, C'est ça, salut. En deux semaines, le lancement de soldats humains et l'armée de Claude Horshark vont attaquer la planète des Abios euh, afin de répondre aux récentes attaques terroristes sur Terre et. Écoutez-moi très attentivement. Nous courons tous un grave danger. Il y a un autre Abios venu sur Terre. Il s'appelle Dors. Ce n'est pas l'allié d'un Lui n'agit que pour son propre compte. Qu'affeulteriez-vous chez vous Ce n'est même pas la peine d'essayer d'appeler les forces de l'ordre ou du gouvernement. Il n'en fera qu'une bouchée. C'est un être dangereux, sanguinaire, sans scrupules et. Rorschach, si tu me regardes, sache que tu peux te terrer avec tes pitoyables humains autant que tu le veux. Mais je les tuerai tous pour te retrouver. Et sache que quand cela arrivera, je t'arracherai le cœur de mes propres mains. jamais vu aussi cruel, lorsque j'ai dû tuer cet homme. Je sais. Depuis que je sais que je suis un Borgard, c'est... C'est très bizarre dans ma tête. C'est un... très confus. J'ai l'impression que le Borgard veut prendre la place de, de l'être humain. Enfin, c'est compliqué à gérer les deux. Ne laisse pas cette noirceur prendre le dessus. Car, souviens-toi pourquoi ta race a été exterminée. Ouais, je m'en souviens. J'ai des souvenirs qui remontent de plus en plus. Mais... Je pense à Emily. c'est bon, il Ça doit regarder la tête froide. accroche toi à ça, c'est important. Ce qui est important, c'est de sauver la Terre. D'or ça détruit les satellites. En effet, mais comment faire Je pense qu'on devrait commencer par détruire son rayon.